Fusilique, ah ça doit te compter. Fusilique, un, si tu comptes, et à, quand t'arrives à. Tu, tu, tu joues au casino Au Blackjack Salut, ça va quoi vous. Quand t'arrives à 21, euh, y'a une surprise. Ouais. C'est qui C'est moi. Attends, mais on est trop là Non, 6 Ah ouais, ok. Bon, je vous propose, on fait nos, nos plans. Vas-y, établissons nos plans. Tout de suite okay. ok, go. Oh, attends, ça avec oh, go. Fait On est combien oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bon, mais non Bon, compte, vas-y, Fusilique, c'est à toi. Compte C'est à toi là. Ah, de côté Thank <laughs> you.